Réponse Comment tricoter une noppe Alors, une nope, déjà, qu'est-ce que c'est bah, C'est ça c'est espèce de boule. Ça s'appelle en anglais une bubble, une bulle. Et euh, ça se fait euh, sur une seule maille hein, qu'on va tricoter plusieurs fois sur plusieurs étages avant de continuer le rang. Donc, j'ai euh, commencé un autre carré. Donc Je suis arrivée à l'endroit de la noppe. Selon les modèles, hein, c'est expliqué de différentes façons. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Ça dépend de la taille qu'on veut. Alors déjà, bah, je vous laisse regarder comment elle se fait. Donc si vous regardez bien, il y a écrit plusieurs fois tourner. C'est bien les plusieurs étages de la noppe. Alors on y va. Dans une seule même maille, dans la maille suivante donc, c'est celle-ci. Dans cette maille-là, je vais faire manop On me dit une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Donc je ne lâche pas la, je ne lâche pas la maille hein, de ce côté-là. Je la garde. Un jeté, une maille endroit. Je dois en mettre à, euh, je dois faire 5 normalement. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et une maille endroit pour finir. Voilà, dans une maille, j'en ai fait 5. Et là, on me dit de tourner. 5 mailles envers, ça correspond aux 5 mailles que je viens de faire. Donc, 5 mailles envers. Une... Ah, pas c'est pas facile en plus, parce que j'ai une jonction de fil, ici. Une... 2 3 4 5 2 deuxième étage est fait tourner je vais nouveau sur l'endroit, 5 mailles endroit ce sont les mêmes 1 2 3 4, 5 tourne donc deuxième et euh, un deux troisième étage. On va attaquer le quatrième tourner et là maintenant on va commencer à réduire pour retomber sur une maille avec nos cinq mailles. On va en faire plus qu'une et on nous dit deux mailles ensemble envers deux fois. Les deux, tourner, donc il m'en reste une de ce côté-là, qui maintenant est à droite, dernier étage, un surjet double, alors le surjet double ça se fait normalement en faisant glisser une maille, en tricotant deux en même temps, là j'ai pas besoin de glisser une maille, elle est déjà là, donc je fais tricoter deux en même temps, Et je rabats par dessus et je serre bien. Voilà la noppe. Ce fil qui dépasse ne devrait pas être là. Et je continue mon rang normalement. Donc si j'avais une maille endroit à faire, je ferai une maille endroit et je n'hésite pas à bien serrer mon fil. Ce sera valable au rang suivant. Voilà pour la nop. Donc en situation. Petit bonus pour la nop, pour boucher les trous, éviter les trous, réduire au moins. Euh, donc ma nop est là, sur cette maille-là. Donc ça marche très bien quand on tient son fil à, à gauche, hein. parce que... Donc là, la, la main qui précède, je tire sur le fil et pour éviter que ça ne glisse, je mets le doigt dessus. Je n'ai toujours pas lâché. Hein. Je tire. Je mets le doigt dessus. Ah, C'est bon, je peux continuer normalement.